Et eh bien salut à tous et puis à toutes, c'est Cookie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va pas un peu parler de mes attentes par rapport aux monstres, à l'écologie de MH World. Là on a quatre nouveaux monstres qui font leur apparition, on a le Baroth qui revient en force, Barot qui était sorti sur Monster Hunter 3 en 2010, et qui là revient avec un, un nouvel environnement, ce qui peut être ma foi assez intéressant, étant donné que bon il a le fléau de, de l'argile un petit peu, ce qui fait que quand il euh, frotte sa petite tête. On se bouffait un caillou auparavant, et ensuite, euh, bah, on avait un debuff sur la stamina. Et là, pour le coup, ça a l'air d'être différent dans la mesure où le Hunter, quand il s'est pris la boue, euh, il se dépêterait, mais il n'était pas directement emboué avec un énorme caillou, où on doit tourner son joystick pour pouvoir être libéré. Donc, il y a une autre, euh, a une autre mise en place, en fait, de ce barot, une autre approche. Bon, ça peut être intéressant, d'autant plus qu'il y a un espèce de lavasiote de, de boue, qui est du coup un nouveau monstre et qui fait son apparition lui aussi. Alors bon, on se bat contre lui un petit peu dans les marécages de ce que j'ai vu, ou dans un terrain qui est beau, bah, hein, d'où le... le monstre. Et ce qui peut être intéressant c'est qu'on peut avoir les deux monstres qui s'affrontent du coup, étant donné que le barotte est un monstre qui déteste qu'on empiète sur son territoire. Là par exemple je vous montre son écologie avec le grand Jaggy. Donc bon ça peut être. ça peut être pas mal, franchement. Je pense. D'autant plus que, étant donné que maintenant, du coup, comme euh, quand je viens d'en parler, les monstres peuvent se combattre. Ça peut vraiment. Euh, ça peut être intéressant. On a aussi cette espèce de macao. Euh, macao mélangé à un curupeco qui prend des cailloux. Encore une fois, un monstre qui interagit avec la nature. En tout cas, il en faut. Il faut que les nouveaux monstres, en tout cas, interagissent avec la nature. Parce que c'est le but de ce nouveau LMH. Un open world qui, à la fois, le chasseur interagit avec la nature, mais les monstres aussi doivent interagir avec la nature, et c'est ce qui fera vivre le jeu, en tout cas. Euh... Et le nouveau monstre qui m'a le plus... Euh... qui me hype le plus et qui me surprend aussi le plus, d'un côté, euh... c'est ce... c'est un espèce de caméléon. Donc bon, les caméléons, il n'y en a pas énormément, il n'y a que... enfin, de tête, j'ai que le caméléos, qui est un dragon ancien. Et pour le coup, placer ce monstre-là en tant que monstre qui n'est pas du coup un dragon ancien est, ma foi, intéressant... Par contre, ce qui me déçoit, c'est sa morphologie. Sa morphologie, pour moi, est assez décevante dans la mesure où il a la morphologie d'un wyvern, comme le Ratalos ou euh, la Rathian. Et j'aurais plus vu un monstre avec euh, une morphologie un peu comme le Giginox, qui puisse un peu s'accrocher au mur, qui puisse... Peut-être qu'il pourrait le faire euh, tout en ayant euh, une morphologie de wyvern, euh, type Ratalos ou quoi. Mais bon, ça fait euh, un wyvern de plus qui a une morphologie connaît déjà. Il y a la tête qui change, la queue, mais... Bon, ça... Ça... Ça m'a un petit peu déçu. Voilà. Après j'attends impatiemment de voir son armure et de voir ce qu'il va pouvoir proposer en termes de, de gameplay là on a vu se battre avec sa langue à un moment donc bon ça peut être euh, ça peut être ça peut être intéressant encore beaucoup de, de mystères qui planent autour de ce MH World après pour ce qui est du niveau des maps euh, du coup on a la confirmation on a eu la confirmation avant de voir ça enfin moi personnellement c'est grâce à ça que j'ai compris que les combats aquatiques ne sont pas présents dans ce MH World étant donné que le euh, l'espèce de la navette de debout on le bat un petit peu dans une situation où on est dans un espèce de marécage bref l'eau arrive jusqu'à la taille mais on peut tout de même euh, bouger comme euh, si on était sur le quoi. Donc bon, ça montre bien que euh, les combats d'eau, ça, ça, ça, voilà, ça n'aura pas lieu. Mais bon, y a, ça a été dit auparavant qu'il n'y aura pas de, de combat aquatique. Bon bon, voilà pour ce qui est de ça. Et pour ce qui est du désert, euh, le fait est qu'on nous ait montré des canyons, c'est assez cool. Dans le sens où, euh, pareil, un, un Diablos qui va foncer dans, dans un gros caillou, je me verrais bien, lui, on lui saute tous dessus en mode. Ah, et comme ça, et on lui fout des coups d'épée pour pouvoir euh, l'agripper ou quoi. Enfin, bref, ça peut, être... ça peut être très intéressant. Très, très intéressant. Voilà. Euh, donc bon, pour tout ce qui est de ça, euh, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, mis à part que, bon, on a fait un débat il y a pas très longtemps euh, en parlant de MH M.H.Word avec Petit Biscuit et Volvo, euh, Kajura, Oli, avec euh, beaucoup d'autres euh, chasseurs. Mais bon, je vais vous dire mon, ma conclusion, et si Petit Biscuit regarde cette vidéo, il peut mettre euh, le lien de sa vidéo parce qu'il a fait un, un replay euh, dans, dans, euh, dans le chat, ou enfin dans le chat, dans les commentaires ou quoi, il n'y a pas de soucis. Ce que je disais par rapport à CMH, c'est que pour moi... Cette, ce, ce MH est, une, est littéralement une refonte en fait de MH, c'est un nouveau MH qu'on propose avec une interaction avec la nature avec un open world, avec vraiment une écologie et, un, et des monstres qui vivent c'est à dire que les monstres vont pas apparaître forcément euh, à chaque fois quand il euh, y a un changement de zone au même endroit ou quoi euh, étant donné qu'il y a plus de, de limite de zone ou quoi, c'est un MH qui va vraiment prendre de, prendre de la vie quoi qui va vraiment vivre et c'est ça qui m'intéresse le plus et c'est ça à mon avis qui va faire que c'est je vais être, à la fois, assez sympathique. Après, au niveau de l'histoire, je sais que Capcom a un univers... Un univers, vraiment, mais qui est, qui est gigantesque autour de Monster Hunter. Il y a des Monster Hunter Illustration où on a plein de trucs en rapport avec l'histoire du jeu. Enfin, du jeu, pas spécialement du jeu, mais l'histoire du, du jeu en général, quoi. mais pour le coup, je, je me pose assez de questions à savoir sur... Est-ce que sur ce Monster Hunter-là, ils vont réussir à vraiment faire une histoire qui... Qui, qui nous qui nous touche, quoi. enfin pas qui nous touche, mais où on s'y intéresse vraiment, qu'on se dise pas, ouais, euh, je vais que aller taper du monstre, se dire que je vais que je vais partir en quête, je vais partir à l'aventure avec des poteaux où je, vais, où je vais vraiment combattre des monstres pour une certaine raison, parce qu'il y a un but derrière, il y a quelque chose à faire ou quoi. Après, bon, voilà, on verra, là c'est début 2018, euh, ma foi, c'est assez proche, hein, mais bon. Euh, pareil, enfin euh, pareil, au niveau des OST, j'en ai pas encore écouté, je crois pas qu'il y en ait encore qui soit sortis, Mais je suis impatient pareil d'écouter euh, les OST, de image, parce que bon, sont... <rire> c'est juste mucho bello quoi. Bon bah, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pas été trop long. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, vous, quel monstre, parmi les, 3 qui, les 4 qui sont sortis, j'ai pas parlé du gros monstre de fin, mais j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo, euh, qui vous ont le plus intéressé. Personnellement, j'en suis plus sur le caméléon. Euh, voilà a bientôt, passez une bonne soirée, tchuss